Oh da da bori da kare ba bori anda. Ma kara da hari anda khairi bi bori anda kare ba bori anda. Adonai, tu es couronné de sainteté. Je me prostère devant ta majesté. Eshaddai, tu règnes pour l'éternité. Tu as pour demeure.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 la splendeur de ta loyauté. Adonne, Adonne, Adonne, Adonne. Je me prosterne devant ta majesté et tu règnes pour l'éternité. Tu as pour demeure les lieux élevés. Le Je reconnais. Sa fidélité, la splendeur de ta royauté, tu es couronné de sainteté, je me prostère devant ta majesté. Et je tu règnes pour l'éternité Tu as pour demeure Les lieux élevés Je reconnais Ta fidélité La splendeur The Tower of the Adonai. I don't know. I don't I don't ta royauté, Adonai, je reconnais ta fidélité, Adonai. à tous, bonsoir adorateurs, bonsoir adoratrices, je suis heureuse d'être avec vous ce soir, ce n'était pas prévu, mais bon, Dieu fait bien les choses, il sait pourquoi il a permis que je sois là ce soir, c'est encore avec un grand plaisir que je me retrouve avec vous et je prie pour que le Saint-Esprit continue à nous diriger. Il est fidèle, il est toujours là au rendez-vous, il est en nous, il est omniprésent en nous et nous allons élever son nom ce soir, nous allons remettre cette soirée entre ses mains. Éternel, au nom de Jésus, nous bénissons ton nom, Seigneur, parce que nous savons que tu es là. Nous savons, Seigneur, que tu as encore de bonnes choses pour nous, Seigneur. Merci, Père éternel, pour tout ce que tu as fait. Merci, Père éternel, parce que c'est toi qui nous as dirigés, Seigneur, encore ce soir sur cette plateforme. Père éternel, nous te disons merci parce que c'est toi qui inspires le faire et le vouloir, Seigneur. Nous avions peut-être d'autres choses à faire, Seigneur, mais nous avons senti fortement dans notre cœur que nous devions être là ce soir Seigneur avec toi, avec nos frères avec nos sœurs Père éternel nous te disons merci Seigneur pour toutes ces personnes qui sont déjà présentes merci Père éternel également pour ces personnes qui sont en route Seigneur et merci Père pour euh, les personnes qui vont venir Père euh, plus tard ou qui vont, qui vont euh, euh, écouter Seigneur euh, euh, ce, cet audio en différé nous te demandons, Père éternel, de, de les bénir également, Seigneur. Merci infiniment, Seigneur, pour ta grâce. Merci infiniment, Seigneur, pour ton amour. Merci infiniment, Papa, parce que nous savons, Père éternel, que tu es celui qui pourvoit en toutes choses, Seigneur, et tu, tu pourvois, Seigneur, encore ce soir au pain quotidien. Merci infiniment, Père. Père éternel, euh, au nom de Jésus, nous voulons, Seigneur, euh, euh, comment te, euh, nous voulons... Te demander, Seigneur, de, de nous révéler, Seigneur, ce que tu as dans, dans ta parole pour nous ce soir, Seigneur. Merci pour les, les versets que tu m'as donnés, Seigneur, ô oh Dieu. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Seigneur, je te demande, Seigneur, de, de prendre toute la place, Seigneur, euh, euh, que ce soit toi et toi seul, Seigneur, qui soit glorifié, Seigneur, en cette soirée. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à toi éternel. Amen, amen, amen, amen. Euh, adorateur, adoratrice, je voudrais commencer par, euh, par la parole. J'ai demandé au Seigneur euh, ce qu'il voulait que je partage avec vous ce soir euh, et j'ai reçu quatre versets. Mais. Euh, j'ai trouvé, en fait, je n'ai trouvé aucun lien, en fait au, à, à première vue, il n'y avait aucun lien entre ces quatre passages bibliques et donc euh, j'ai demandé au Saint-Esprit J'étais, j'étais un peu troublée parce que je me suis dit, mais euh, est-ce que c'est vraiment euh, ce que le Seigneur veut que je partage euh, euh, qu'est-ce qu'il veut dire au travers euh, de, de ce passage et en méditant euh, je me suis rendue compte que c'était la continuité de ce que Corinne a dit hier et de ce qu'on nous a dit ces derniers temps, euh, tous les, tous les, euh, tous les, toutes les personnes qui sont passées précédemment euh, vont dans le même sens et, et donc je voudrais euh, vous inviter à prendre votre Bible euh, déjà au, au verset 2 du chapitre 27 de « Exode ». Euh, ensuite, il y aura euh, Détronome 26 au verset 6, Lévitique 6 au verset 16, Détronome 9 au verset 11. Alors, je commence par euh, le premier verset, Exode 27 au verset 2. Je lis dans la version euh, habituelle, hein, euh, Bible de Yeshua Hamashiach. Tu feras à ses quatre coins des cornes, des cornes sortir de lui et tu les couvriras de cuivre. Des cornes sortiront de lui, pardon, et tu les recouvriras de cuivre. Le deuxième verset, les Égyptiens nous ont maltraités et humiliés, et ils nous ont imposé une dure servitude. Le troisième verset, donc Lévitique 6, 16, toute offrande de grains d'un prêtre sera entièrement consumée, on n'en mangera pas. Et d'Étronome 9, verset 11, et il est arrivé jusqu'au bout de 40 jours et 40 nuits. Yahweh m'a donné les deux tablettes de pierre qui sont les tablettes de l'Alliance. Donc je reviens au premier verset, Exode 27, verset 2. Tu feras ces quatre coins de cor euh, des cornes, ces cornes sortiront de lui et tu les recouvriras de cuivre. Là, on nous parle du tabernacle. Euh, Dieu demande à Moïse euh, à donner euh, la description exacte du tabernacle, de l'autel et de tout ce qui doit euh, meubler le, le tabernacle. Et donc là, euh, on, on nous parle de, de l'autel et euh, Dieu demande à ce que il y ait des cornes à l'extrémité de chaque euh, de, de, en fait à chaque coin du, de, de l'hôtel qu'il y ait des cornes et que ces cornes euh, fassent partie même du, du, de, de l'hôtel donc elles font elles font partie de l'hôtel et elles, elles sortent elles, sortent, euh, elles émergent de l'hôtel alors les cornes euh, je, je crois que j'avais déjà partagé cela précédemment dans, dans un autre message. Les cornes représentent la puissance. Et euh, là, nous voyons qu'il y a quatre coins, donc quatre cornes, et le chiffre 4 symbolise l'équilibre et l'étendue d'action dans les quatre directions. Euh, en fait, ça représente euh, l'universalité, ça représente les quatre, coins, les quatre coins cardinaux. Euh, Georgette, quand, quand tu as euh, créé la plateforme, je ne sais pas quelle était la vision, je ne sais pas ce que le Seigneur t'a dit, mais euh, ce verset, en fait, euh, l'autel, le, le, le, le, c'est la plateforme. C'est la, la plateforme atmosphère euh, de prière, d'adoration et de prière, pardon. Et les quatre coins, la, la, la plateforme, elle est, elle est censée... Euh, euh, projeter sa puissance. La, la, la puissance qu'elle dégage doit être projetée aux quatre points cardinaux, c'est-à-dire dans, dans, dans le monde entier. Et je crois, en fait, je ne sais pas euh, euh, quels sont les. Tous les enfin, je ne connais pas tous les membres de la, de la plateforme, mais je sais qu'il y, qu y, qu y en a qui sont en Angleterre, euh, il y en a en France, euh, il y a Cathy qui est au Togo. Euh, la majorité est en Côte d'Ivoire, je ne sais pas s'il y a d'autres pays qui sont concernés, et je pense que la plateforme va, ne va pas s'arrêter à cela, mais qu'elle va avoir des ramifications dans d'autres pays. Et euh, donc, c'est la vision que l'Éternel avait pour, en, quand tu as créé cette plateforme. Malheureusement, il se trouve que l'ennemi est également au courant, il sait très bien que euh, cette plateforme est vouée à progresser elle est, elle est vouée à, à aller beaucoup plus loin et donc euh, euh, il ne va pas laisser faire et c'est pour cela que nous avons, le, nous avons dans le verset 26 de Détrenome, Non, pardon le chapitre 26 verset 6 les égyptiens nous ont maltraités et humiliés et ils nous ont imposé une, dute, une dure servitude. Euh, j'ai remarqué, j'ai constaté qu'en euh, ce moment, d'ailleurs, euh, suite à tous les messages qu'on reçoit, j'ai constaté que la, la plupart des, des membres de la plateforme sont euh, attaqués. Et euh, ça fait partie des plans de l'ennemi pour nous, pour nous déstabiliser, pour nous empêcher d'avancer de, de, pour euh, euh, porter un coup à notre foi pour empêcher euh, comme je disais, hein, pour empêcher la, la plateforme d'avancer et euh, le, le stratagème qu'il qu utilise euh, ce, le, ce sont les réclamations sataniques pourquoi pourquoi ce verset en fait euh, euh, les Égyptiens ont maltraité le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël a été humilié. Ils ont, ils ont vécu dans la servitude. Mais après, ils ont été délivrés. Donc, on pourrait dire, oui, mais nous, nous ne sommes pas concernés parce que nous avons donné notre vie au Seigneur. Et donc, euh, euh, on n'a plus rien à voir avec euh, l'Égypte. Mais euh, le problème, c'est que l'ennemi utilise les alliances que nous avons contractées il, il utilise les alliances que nos parents ont contractées. Il utilise les, les, les, les alliances que nos ancêtres ont contractées pour euh, revendiquer certains droits sur nous. Et euh, ça, on le voit dans, dans Luc 22, euh, lorsque Jésus disait à Pierre euh, « le Seigneur dit, je lis, je lis, le Seigneur dit, Shimon, Shimon, voici, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que la foi ne vienne pas à te manquer. Toi donc, quand tu seras converti, rends tes frères stables. Donc, là, on voit que euh, le Seigneur ne s'adresse pas euh, à Pierre. Il avait surnommé Pierre. Pierre, c'était Pierre, c'est c'est le roc, le rocher sur lequel euh, l'église devait être bâtie. Mais il parle à l'ancien à Pierre, c'est-à-dire euh, Simon, Simon, en français. Euh, euh, et ce Simon-là, euh, ce vieil homme-là, avait des, des, des, des liens avec, euh, avec l'ennemi, il avait une alliance avec l'ennemi, si ce n'est pas lui qui avait contracté ces, cette alliance, c est, c est, c est sa, son, ce sont ses parents, ce sont ses ancêtres qui ont contracté cette alliance-là, et donc à ce titre-là, Satan s'est se tenu devant le trône de, de, du Père pour euh, euh, revendiquer euh, euh, ces, ces alliances-là qui ont été contractées dans le passé et Jésus euh, a prié il, il dit qu'il a prié pour que la foi de Pierre ne défaille pas euh, et bon on sait qu'après on, on, on, on a suivi hein, ce qui s'est passé lorsque Pierre a, a renié Jésus trois fois mais malgré cela il est quand même allé jusqu'au bout il a gardé la foi en Jésus nous devons donc euh, con continuer à croire en Jésus parce qu'il a vaincu le, mort, le monde, c'est ce qu'il nous a dit. Il nous a dit de ne pas craindre hein, parce que euh, euh, nous sortirons fort, victorieux. Quelles que soient les tempêtes qui peuvent s'acharner contre nous, il faut que nous continuions à garder la foi et, et nous, nous atteindrons euh, le but. Donc c'est un peu pour revenir à ce que Corinne disait hier, ça va dans le même sens. Euh, nous avons le, le verset 16, 16 du chapitre 6 de Lévitique qui nous dit « Toute offrande de grain d'un prêtre sera entièrement consumée, on n'en mangera pas. Euh, » Il y avait plusieurs sortes d'offrandes à l'époque du, du temple, euh, du tabernacle et du temple. Et euh, donc, il y, avait, il y avait les animaux qu'on devait sacrifier en fonction des péchés, en fonction de... de, de, de, de en fait, il y, avait, il y avait toute une liste, toute liste, toute une liste de, de choses à faire selon telle ou telle circonstance. Et euh, dans ces sacrifices, il y avait également le grain, la farine ou le grain. Et donc, c'est avec, avec le grain qu'on fait le pain. Et on sait que le pain... Euh, le pain représente euh, le corps hein? lorsque, lorsque Jésus euh, a brisé le pain euh, lors de, du dernier repas euh, il disait que c'était son corps et de la même manière vu que nous sommes à, à l'image euh, de, de Christ, notre, on peut considérer que notre corps est également le pain. Et donc là, on nous, on nous demande de, de nous offrir euh, en, en sacrifice dans le verset euh, euh, 12, de, dans le verset pardon, 1 de Romain. Euh, Paul nous dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions d'Élohim, à offrir vos corps en sacrifice vivant. Saint, agréable à Elohim, C'est votre service sacré, spirituel. Euh, je voudrais rappeler que, euh, euh, enfin, je, euh, je voudrais indiquer aussi que le, le pain, le, le pain qu'on offrait, en fait les sacrifices qu'on offrait à l'époque du, du temple devaient nécessairement euh, être euh, euh, recouvert d'huile. En fait, il devait y avoir de l'huile. C'était obligatoire, c'était l'ordonnance que Dieu avait donnée. Et donc, le, le, le grain devait être moulu et, et, et la farine devait être pétrie avec de l'huile. Et l'huile euh, euh, représente le, le Saint-Esprit. Et euh, également... Le, le pain qui, qui devait être fait ou les gâteaux qui devaient être faits et présentés en, en sacrifice devaient être sans levain. vin donc c'est pour nous dire que lorsque nous nous offrons au Seigneur euh, lorsque nous nous mettons sur son autel nous le, nous le faisons sous l'inspiration du Saint-Esprit et, et c'est uniquement le Saint-Esprit et, et non euh, ce qui vient de nous aucune fausseté ne doit être inclus dans, dans, dans ce sacrifice. Le Seigneur nous a demandé de l'adorer en esprit et en vérité. Et c'est ce que nous devons faire. Donc, pour, pour, pour expliquer en fait pourquoi, pourquoi la présence de ce verset, pourquoi la présence de, de ce sacrifice qui est demandé, c'est suite à, à, aux revendications de l'ennemi, nous devons euh, simplement nous, nous, sacrifier, nous, nous offrir un sacrifice devant le Seigneur, l'adorer, le, le louer, et, et lui fera le reste. Nous lisons dans Détronome 9, verset 11, « Et il est arrivé jusqu'au bout de quarante jours et quarante nuits. Yahweh m'a donné les deux tablettes de pierre, qui sont les tablettes de l'Alliance. » Les 40 jours et les 40 nuits nous annoncent un changement. Le chiffre 40 annonce un, euh, annonce un changement. Et euh, c'est pour ça que Jésus a jeûné 40 jours et 40 nuits dans le désert. Ça représentait, les 40 jours et les 40 nuits représentaient une nouvelle étape. Euh, Lorsqu'il a, il a jeûné ces 40 jours et 40 nuits, c'est après cela qu'il a commencé son ministère, qu'il a été tenté d'ailleurs par le diable et qu'il a commencé son ministère. Le, le peuple d'Israël a erré 40 jours, euh, pardon, 40 ans dans le désert. Et c'est au bout de ces 40 ans qu'il est rentré à Canaan. C'était un changement de situation, c'était une nouvelle étape. Et, et à chaque fois que vous voyez 40, dans, le, dans, dans, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, vous remarquerez que c'est un changement d'étape. Donc, euh, euh, ce que le Seigneur est en train de nous dire là, c'est que si nous tenons ferme, si nous, nous, si nous faisons ce qu'il ce qu attend de nous, c'est-à-dire... Euh, nous contenter de le louer, de l'adorer pendant que lui, il combat. Garder notre foi. Nous arriverons à une autre étape. Nous arriverons à un... À, nous, changerons à un euh, nous changerons de stade. Nous aurons un autre niveau. Nous allons évoluer. Nous ne serons plus les mêmes personnes que nous sommes aujourd'hui. Nous, nous serons... Euh, euh, comment dire euh, je, je n'arrive pas à trouver le, le mot mais euh, upgrade nous avons un nous franchissons un autre grade et, et euh, c'est toutes ces choses qui nous arrivent aujourd'hui le seigneur nous, nous permet nous permet de, de vivre ces choses là parce qu'il sait où il veut nous amener. Il ne veut pas que nous continuions à, à rester, à boire du petit lait et à rester des enfants spirituels, des bébés spirituels. Mais il revient pour chercher l'épouse, il revient pour chercher l'Église unie et sans tâche. Donc, il s'attend à ce que nous progressions spirituellement. Et tout ce que nous sommes en train de vivre... Si nous tenons ferme, nous allons évoluer. Mais si nous faisons comme le peuple d'Israël, euh, à nous plaindre dans le désert, nous allons tourner en rond. Et à chaque fois les mêmes épreuves, nous allons les repasser. C'est comme lorsque nous sommes, nous sommes à l'école, si, si nous ne réussissons, réussissons pas nos examens, si nous échouons, nous devons repasser ces examens. Et c'est comme ça, avec le Seigneur. Tant que nous ne réussissons pas, nous devrons repasser ces, ces examens. Et comme nous voulons avancer vite, parce que c'est ce que Paul disait, il sait qu'il euh, il... Il, euh, il parlait de course lorsqu'il parlait de la vie chrétienne c'est une course comme nous n'avons pas envie de rester en arrière comme nous avons envie d'évoluer euh, rapidement parce qu'il y a tellement de choses à faire dans le monde du ciel dans le royaume de Dieu on dit que la moisson est grande mais qu'il y a peu d'ouvriers mais si nous restons des enfants spirituels nous ne pourrons jamais faire quoi que ce soit dans le royaume des cieux nous devons avancer à grands pas et si nous voulons évoluer nous devons nous devons, euh, nous devons tenir ferme jusqu'à la fin. Et quelle est la récompense euh, On nous dit, Yahweh m'a donné les deux tablettes de pierre. Qui sont, ces, ces, qui sont les tablettes de l'Alliance on parle de tablette de pierre, donc c'est de la solidité, c'est quelque chose qui ne bouge pas. Et, et l'alliance de l'éternel ne bouge pas. Donc l'éternel va écrire lui-même son alliance sur ces tablettes de pierre. Lui-même, il s'engage dans cette alliance. Il, il écrit et, et, et, et il nous donne cette alliance. Il écrit les projets qu'il a pour nous. Donc c'est pour vous dire ce soir, c'est pour vous, vous, vous dire ce soir, c'est vrai, c'est dur. Moi même ce, ce, ce, ce message me parle parce que je suis en ce moment euh, attaquée de toutes parts, mais je, je, je comprends que si je tiens ferme, je comprends que au bout de ces épreuves que je suis en train de vivre, je passerai à une autre étape. Spirituellement, je serai à un autre niveau. Et donc, je, je, je, je sais que sur la plateforme, il y a pas mal de personnes qui vivent ces, ces situations analogues, qui, qui ont, qui ont des soucis dans leur vie, qui, qui des fois se demandent euh, s'ils vont arriver jusqu'au bout, qui se posent des questions, qui se demandent même si vraiment euh, euh, le Seigneur va, va exaucer les prières, les, les promesses qu'il a faites. Des fois même, on n'a même pas entendu parler de promesses, on se dit qu'on se fait des... Des, des, des films et qu'on et que n'a rien à attendre de, de la vie mais croyez, soyez certains gardez la foi allez jusqu'au bout vous allez arriver à un autre niveau à un autre stade vous, avez, vous aurez à la fin de ces épreuves là un nouveau grade donc c'est ce que je voulais partager avec vous ce soir et pour euh, montrer notre foi au Seigneur pour montrer que euh, nous croyons en ce qu'il a dit, que nous croyons en ses promesses, que nous croyons en son alliance, nous allons le célébrer ce soir. Alléluia. Dès le matin, dès le pendant, je viens toi, car tu es bon. Les paroles sont simples. Je te célèbre de tout mon cœur, je t'adresse mes chants dès la première heure, dès le lever. Je te célèbre de tout mon cœur, je t'adresse mes chants dès la première heure, dès le lever. j'invoque ton nom, je danse devant toi, car tu es bon. Je te célèbre de tout mon cœur, je t'adresse mes chants.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 car tu es bon, tu es bon, Yahweh. Le jour où je... Pour nous les maîtres de l'univers, ta fidélité durera toujours, éternel, et ton amour.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 Tu me soutiens, tu combats l'ennemi. Ta grâce me protège, tu me conduis. Et dans la tempête, ta magie. Je te célèbre. Oui, je te célèbre, Yahweh. Oui. Je te célèbre. De tout mon cœur, je t'adresse mes chants dès la première heure. Dès le matin, je ton nom. Je danse devant toi, car tu es bon. Je te célèbre de tout mon cœur. Je t'adresse mes chants dès la première Dès le lever du jour, j'invoque ton nom. Je danse devant toi, car tu es bon. Je, je te célèbre de, de tout mon cœur, Je t'adresse mes chants, dès la première Dès le lever du soleil, j'importe ton nom. Je danse devant toi, car tu es bon. Je te célèbre de tout mon cœur, Je t'adresse mes chants, et la première, t'es levé. lever, le lever. Le lever. ton nom. Je, Je danse devant de toi, car tu es bon. Je t'ai invoqué. Le tu m'as exaucé, et rassuré. Le tu m'as fortifié le par ta grande bonté. À l'écho de ta voix, toute oreille entend. Devant l'heure de la tout, tout, tout pouvoir se rend. Je te célèbre de tout mon cœur, je t'adresse mes chants dès la première heure.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 De tout mon cœur, je t'adresse mes chants, dès la première, heure, le dès le lever du matin, j'invoque ton nom, car tu es bon, je, je, je te célèbre, je te célèbre, de tout mon cœur, je t'adresse mes chants. Dès la première, dès le matin, je t'adresse ton nom, je danse devant toi, Car tu es bon, je te célèbre. Je te célèbre, je te célèbre, je te célèbre, je te célèbre, je te célèbre, je te célèbre, mais le matin, je te célèbre, je te célèbre, même le soir, je te célèbre, je te célèbre, j'avoue ton nom, Seigneur, je te célèbre. Je te célèbre. Je te célèbre. Je te célèbre. Sur la plateforme, nous te célébrons Seigneur, dès la première heure. Et le lever, j'invoque ton nom. Je danse devant toi, car tu es bon. Je te célèbre.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 Oui, tu es bon pour ma famille, Tu es bon, tu bon, bon, tu pour, bon pour, pour la plateforme, Pour les adorateurs et adoratrices, Tu es bon, tu es bon, Car oui. tu es bon, Oh bon. tu... oui Seigneur bon. tu... tu es bon, Car tu es bon, Alléluia, le Seigneur est bon, il est bon, il est vainqueur, il est ressuscité, c'est ce que nous allons chanter maintenant et danser. Alléluia, Alléluia, gloire à toi Seigneur, gloire à toi ô éternel. Il est vainqueur, il, il est, est ressuscité, il est, ressuscité. Il, est il est seigneur des seigneurs. Des seigneurs. Chantez avec moi. Il est vainqueur, il est ressuscité, il est Seigneur des Seigneurs. Il est vainqueur, il est ressuscité, il est Seigneur. Des seigneurs. Il est vainqueur. Il est, ressuscité. Il est ressuscité. Il est seigneur. Il est seigneur. Des seigneurs. Il a vaincu la mort et le monde est aimé. Il est monté au ciel à la droite du cœur, il intercède pour nous face à l'accusateur. Que dire de plus Jésus est Seigneur. Il est vainqueur, il est ressuscité. Seigneur des seigneurs, il est Seigneur. Et Seigneur, il est vainqueur. Il est vainqueur. Il est ressuscité. Seigneur des seigneurs, il est Seigneur. Et Seigneur, il, il est vainqueur. Il est, Il est ressuscité. Et Jésus est le Seigneur. Il est vainqueur. Il est ressuscité. Seigneur des seigneurs. Il est Seigneur des seigneurs. Il laisse le chemin La vérité et la vie Pour aller au Père Il y a d'autres intermédiaires que Lui Avec Lui Nous sommes toujours plus que vainqueurs Que dire de plus Jésus est Seigneur. Il est, Il, est ressuscité. Il est ressuscité. Seigneur des Seigneurs. Il est vainqueur. Il, Il, Il, est Il est ressuscité. Seigneur des Seigneurs. Il Seigneur, il est vainqueur, il est ressuscité, il est Seigneur, et Seigneur, il est vainqueur, il est ressuscité. Il est Seigneur, les Seigneurs. Aujourd'hui, je veux saisir ma victoire. Oh, oh. ne me cause plus Je Et marcher avec lui dans sa gloire. Tout un danger contre moi ne peut causer plus d'effroi. Il, il. Il, il, il, il est vainqueur, il est ressuscité, il est seigneur, il seigneurs. seigneur, il est vainqueur, il est ressuscité. Et Seigneur des Seigneurs, Seigneur, Et Seigneur, il est vainqueur, il est, vainqueur. Il est, ressuscité. Il est ressuscité, Seigneur des Seigneurs, Et Seigneur, Et Seigneur, il est vainqueur. Il est vainqueur. Est Il est ressuscité. Seigneur des seigneurs. Il est seigneur des seigneurs. Il est vainqueur. Il est ressuscité. Il est seigneur des seigneurs. Il est, Il est vainqueur. Il est ressuscité. Seigneur des seigneurs. Seigneur. Le Seigneur. Il est toujours plus que vainqueur. Il est sorti du tombeau. Seigneur des seigneurs. Il est Seigneur, plus que victorieux, le tombeau est vide. Il est ressuscité. Le Seigneur des Seigneurs, il est Seigneur, seigneurs. il est vainqueur. Le Seigneur, il est Seigneur. Il est Seigneur, des Seigneurs, il est Seigneur, il est Seigneur, des Seigneurs. Seigneur des Seigneurs, il est Seigneur, des Seigneurs, il est Seigneur. Seigneur. Alléluia Honneur, puissance et force reviennent à notre Dieu. Les cieux sont remplis de sa gloire. Alléluia. Puissance. Femme. Reviennent à notre Dieu. Dieu au siècle des siècles, qui nous a délivrés, à toi, soit le règne, pour l'éternité, toi l'alpha et l'oméga. Celui qui est et qui vient, le lion de Judas, notre Dieu trois fois saint. Toi la foi et l'oméga, celui qui est et qui vient, le lion de Judas, notre Dieu trois fois saint. Honneur, puissance et force, te revient notre Dieu. Les cieux et la terre sont remplis de ta gloire. Honneur, puissance et force, honneur, puissance et force, te revient notre Dieu. Les cieux et la terre sont remplis de ta gloire. Honneur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 notre Dieu trois fois saint, toi l'alpha et l'oméga, celui qui est et qui vient, le lion de Judas. Notre Dieu trois fois saint, à toi l'honneur, en leur puissance et force, te revient notre Dieu.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 Louange à toi au oh roi des rois, au plus haut des cieux. Nous t'adorons, toi qui à la croix, fut victorieux. Louange à toi au oh roi des rois, au plus haut des cieux. Nous t'adorons, toi qui à la croix, fut victorieux. À toi, ô roi des rois, au plus haut des cieux, nous t'adorons, toi qui as la croix, veut vite, bon au ô roi Jean, des rois, à toi, au plus haut des cieux, nous t'adorons, qui a la fus victorieux Au roi des rois Au plus haut des cieux Nous t'adorons À la croix Tu fus victorieux Louange à toi Seigneur Au roi des rois Nous t'adorons à la croix victorieuse. Nous voulons le louer, nous voulons danser devant lui, nous voulons exalter son Saint-Nom parce qu'il est bon, il nous a donné sa vie. Alléluia Il s'est sacrifié pour nous. Oh Je veux le louer Il est bon Il est bon Il est bon Il est bon Je veux le louer Danser pour lui Je veux exalter son Saint-Nom, c'est pour moi qu'il a donné sa vie. Oui, je veux chanter, qu'il est bon, je veux le louer. Danser pour lui, Danser pour lui. je veux exalter. Son Saint-Nom, c'est pour moi qu'il a donné sa vie. Oui je veux chanter Il est bon il est bon Il n'a pas hésité à se souffier pour moi Il est bon Il n'a pas accepté de mourir sur la croix Sans pardon est infini sa bonté dura toujours son amour remplit ma vie il est mon secours il est bon il est bon je n'étais pas digne de siéger à sa table. Il est bon, mais il m'a témoigné son amour véritable. Sa justice est rétablie. Son règne, point de frontière. Il a tout accompli. Il, tout accompli. il, il me fait. rend prospère. Je veux le louer, danser pour lui, je veux exalter son salon. C'est pour moi qu'il a donné. Oui, je veux chanter, il est bon. Je veux le louer, danser pour lui, je veux exalter.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 Oh, oh, oh. Il est bon Hallelujah. Je vis avec lui Dans les lieux célestes Je règne avec lui Dans les lieux célestes Je marche avec lui Dans les lieux célestes Je cours avec lui Dans les lieux célestes Je danse devant lui dans les lieux célestes Je danse avec lui Dans les lieux célestes Il est bon Dans les lieux célestes Il est bon Dans les lieux célestes Je vis pour lui Car il est bon, il est bon, il est bon Il est bon Il est bon Il est bon Et il n'a pas hésité à se sacrifier pour moi Il est bon Il a accepté de mourir sur la croix sans Pardon est infinie, sa bonté, sa bonté, dura toujours. Son amour, mon amour remplit ma vie. Il est mon secours. Il est bon Je n'étais pas digne de siéger. Ah. Sata il est ta... mais il m'a témoigné son amour véritable sa justice est établie, son règne, son règne, point de frontière, il a tout accompli, tout accompli. Il me rend prospère Oui, il est bon Je veux le louer Danser pour lui Je veux exalter Son sein C'est pour moi qu'il a donné qu la, a donné sa vie Oui, je veux chanter Qu'il est bon Je veux le louer je veux danser Dans pour lui Je veux exalter Son salon. son nom C'est pour moi qu'il a, qu a donné sa vie Donner sa vie Oui je, je veux, veux chanter Qu'il est bon Je veux le louer louer le Danser pour lui Je veux exalter son nom son nom c'est pour nous qu'il a Donné sa vie Oui, je veux chanter Qu'il est bon Je veux le louer Louer le ah, est pour lui. Je veux exalter Exalter le C'est pour nous qu'il a Donné sa vie Oui, je veux chanter qu'il est bon, puis je veux chanter, qu'il est bon. Alléluia. Notre papa est bon, il est infiniment bon. Et il est digne de recevoir toute notre louange, toute notre adoration. Lui qui est assis sur le trône de gloire, lui qui règne en majesté, lui qui parle avec autorité. Nous adorons, nous proclamons qu'il est le Dieu Tout-Puissant, qu'il est le Roi des Rois. Alléluia, gloire, gloire, gloire à toi Seigneur, gloire à ton saint nom. Et pour que toute chose soit, tu parles avec autorité, nous t'adorons, et nous proclamons, nous t'adorons. de recevoir nos louanges. Oui, tu es dit, toi qui nous embrasses tes anges, pour nous servir. C'est pourquoi nous disons, que ton règne vienne Ta volonté soit faite Sur la terre comme au ciel À jamais Que ton règne vienne Ta volonté soit faite Sur la terre comme au ciel À jamais Dans le ciel une voix déclare. Le salut est enfin arrivé À ton armée la grande victoire Sur le monde du péché Nous t'adorons Et nous proclamons Nous t'adorons Oh Yahweh oh, que tu es digne, que tu es digne, tu es digne de recevoir nos louanges. Oui, tu es digne, toi qui nous envoies tes anges.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 tu, es dit, tu es dit, Seigneur, de recevoir nos louanges. Oui, tu es dit. Oui, tu, es dit. Oui, tu es dit. Toi qui nous envoies tes anges pour nous servir, pour nous servir.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 Que ta volonté soit faite dans nos vies, que ta volonté soit faite dans nos familles, que ta volonté soit faite dans nos affaires, que ta volonté soit faite dans nos ministères, que ta volonté soit faite dans notre travail, Seigneur, oh Dieu, dans tout ce qui nous concerne, Seigneur. Oui, tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur, de recevoir toute notre adoration, toute notre louange, tous nos remerciements, toute notre gratitude, Seigneur. Seigneur, nous te disons merci ce soir. Merci, Seigneur, parce que tu as encore été avec nous. Tu nous as encore parlé, Seigneur. Et Seigneur, tu vas encore nous garder cette nuit, Seigneur. Tu vas garder toute notre famille, ô éternel. Seigneur, nous te remercions encore pour le sang de l'agneau qui nous recouvre encore, Seigneur, ce soir, qui nous recouvre, Seigneur, tout au long de notre vie, qui recouvre tout ce qui nous concerne, au nom de Yeshua HaMashiach. Merci, Seigneur, merci pour ce moment passé, Seigneur, avec les adorateurs, avec les adoratrices. Merci, Seigneur, de garder notre foi, Seigneur. Merci de nous soutenir, Seigneur, de nous fortifier, Seigneur, afin que nous puissions atteindre le but, Seigneur. Et Père éternel, nous savons, Seigneur, que la couronne est au bout. Nous savons Seigneur, oh Dieu, que bientôt, très bientôt Seigneur, tu vas nous grader Seigneur. Tu vas nous changer de grade Seigneur. Tu vas nous faire monter Seigneur d'un cran Oh, éternel. Nous te disons merci. Merci infiniment éternel, Dieu Tout-Puissant. Merci pour la victoire Seigneur. Merci parce que tu combats dans le secret. Merci Seigneur, oh Dieu. Et nous sommes là à te louer, nous sommes là à t'adorer comme tu l'as Demandez Seigneur, nous nous offrons à toi Seigneur comme des sacrifices vivants Seigneur, nous nous offrons à toi Seigneur, oh Dieu, de tout notre cœur, de, de toute notre âme, de toute notre pensée Seigneur, oh Dieu, nous te louons, nous t'adorons Seigneur en esprit et en vérité et nous te disons merci Seigneur, merci Seigneur, merci, alléluia, gloire, gloire à toi Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Adorateur, adoratrice, merci beaucoup. Merci d'être resté jusqu'à la fin, d'avoir euh, participé, d'avoir euh, écouté la parole du Seigneur, d'avoir enregistré ce qu'il a dit. Maintenant, mettez en pratique, tenez ferme, tenez ferme. Nous sommes là pour nous soutenir. Nous sommes là pour pour euh, euh, nous aider les uns les autres et continuer, continuer à vous aimer les uns les autres, continuer à, à vous soutenir les uns les autres et nous arriverons là où nous devons arriver. Merci, merci, merci, merci. Bonne nuit et à demain.